Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien parce que regardez ce que j'ai dans la main. Les clés de la nouvelle Taycan 4S. C'est là. En plus, ils ont fait un covering magnifique. Bon, j'ai mis dans le titre que c'était ma nouvelle voiture, mais... Non, je n'ai pas assez d'argent, c'est juste une voiture qu'on m'a prêtée parce que qu'on est en train de faire un shooting pour Porsche, parce que je vais vous dire un truc très important à la fin de la vidéo, peut-être que vous pourrez aussi avoir cette voiture-là, je vous le dis après. En tout cas, on va, on va checker avec moi, genre en direct, qui a dans cette voiture, comment elle fonctionne, toutes les options. Enfin, moi, je suis monté dedans une fois pour l'amener ici. C'est le futur, c'est le futur et c'est la puissance incarnée. Petite clé, assez ordinaire en vrai, donc on va commencer par un petit tour déjà de l'extérieur Parce que c'est vraiment très très beau Donc c'est la Tekan 4S Roi avant et roue arrière motrice Ça pousse très fort Électrique donc on peut pas vous dire que c'est vraiment des chevaux C'est des kilowattheures normalement Là ils ont fait un covering en plus magnifique est Normalement les grises et là ils ont fait un covering racing noir Rouge blanc, franchement, elle est très très très stylée. Ici, Corporate, on est sur des pneus Michelin. Ça, c'est mon sponsor aussi dans le VTT, donc je suis sûr que ça va bien à quoi. Et là, surtout, regardez l'arrière. TKN 4S, là, ils ont fait un covering noir mat à l'arrière. On voit bien le, la signature TKN 4S. Et là, quand quand on roule, il y a le petit aileron là qui va se lever. Ça va être très stylé. D'ailleurs, normalement, regarde, on peut ouvrir le coffre. Je l'ai même pas encore ouvert le coffre. Hop. Bah oui, il tout seul. Excuse-moi. J'étais prêt à le soulever, moi, habitué à mon fourgon. Qu'est-ce qu'il a sous? Le câble de chargement. Parce que, ouais, je vous dis, c'est un électrique. Hein, donc, forcément, t'as tout pour le recharger. Petit allume-cigare. Tu peux tout enfoncer là-bas. Est-ce que si j'appuie là, ça va se fermer tout seul J'ai pas encore appuyé. Peut-être. Non, il faut appuyer là. Magie, ça sert tout seul. J'adore les feux là, comme ça. Très minimaliste. J'ai pas vu de l'extérieur, moi j'ai seulement conduit donc je sais pas ce que ça donne de l'extérieur mais je pense que ça doit faire un petit filet comme ça, très très agressif. Tout à l'heure j'essayerai, je l'allume et, je, et je freine pour voir ce que ça donne. Après on arrive bien, on va aller voir ce qui se passe à l'arrière et vraiment le plus intéressant ce sera devant. Je vais m'installer derrière tiens pour voir ce que ça donne. Ici enceinte Bose. là on va pouvoir mettre du gros son à mon avis. On est bien, bon va bah derrière voilà, pas derrière le plus intéressant, ça va vraiment être devant. Qu'est-ce qu'on attaque Attends j'ai encore un petit bouton que je peux appuyer, c'est le coffre avant. Hop, viens voir, il ne se lève pas tout seul par contre. Porsche Stuttgart. Alors comment ça s'ouvre Là, il y a une petite gâchette rouge qu'il faut lever et la magie. Il y a juste ça, je pense que c'est la sacoche électrique. Viens voir ce qu'il y a là dedans. Tout le kit de charge. Ah, ça fait un petit coffre de rangement en plus. Le seul truc en vrai que tu as à faire, je crois que c'est euh, le lave glace ici. Hein. Tu mets ton lave glace ici, ah, tu n'as accès à rien du tout en fait. Hein. C'est quoi ça Ah là, tu as, as un cri de préventif, je pense. Si tu crèves, parce qu'effectivement, il n'y a pas de route de secours. Et là-dedans, c'est euh, le cric Allez, on ferme ça. Hop, on va dedans. Donc 38, c'est mon département, c'est l'isère Et toi, de ton côté, bah, tu as monté, tu as montré, il y a écrit 74. C'est pas le même Allez. Fermé comme ça, on va bien voir. Alors la clé, bah tu la mets nulle part, tu la mets euh, là. Hop, voilà, elle sert à rien. Après pour, euh, bon bah, on va allumer la voiture, hein. je pense que comme ça au moins tous les tableaux vont, vont s'allumer. On peut déjà voir là l'heure avec un beau petit cadran ici, assez sympa. Ici on a le boîtier avec le plafonnier, les lumières, mais on a aussi un SOS qui appelle directement en cas de problème si tu sors de la route, si c'est un accident. Euh. Alors on va juste l'allumer. Donc c'est une boîte auto. Hein. Donc boîte auto, ça veut dire deux pédales, ça veut dire que tu as le frein à gauche et l'accélérateur à droite. Je pense que vous connaissez, je peux te le montrer. Donc ça, il n'y a rien ici. Là, c'est le frein et là, c'est l'accélérateur. Pour allumer ta voiture, c'est très simple. Tu mets pied sur le frein, pas besoin de clé, tu appuies quelques secondes là-dessus. Voilà, le siège en plus avance avec moi. Tu as le tableau de bord avec trois compteurs, trois ronds que tu peux personnaliser. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Tu as l'écran ici. Porsche est un autre écran ici passager. Vous allez voir et tu as encore un autre écran. Il y a des écrans de partout dans cette voiture ici pour gérer la clim. Tu peux aussi gérer la musique, les appels, le GPS. Que puis-je faire Présente nous la TK4S. En vrai, si elle pouvait nous expliquer elle même, ce serait plus simple. Mais... La destination est encore en cours de recherche. La liste de résultats est vide. Une nouvelle destination, s'il vous plaît. T'as rien compris. Allez, stop. Le volant déjà très sportif. On est sur les sièges baquets. Ici, tu as la petite gâchette qui permet de régler les modes. Donc là, on est sur un mode normal. On peut passer en mode sport, sport plus, individual. Et sinon, on a normal et range. Après, on peut personnaliser euh, les cadrans. Ici, tu peux choisir vraiment ce que tu as envie de mettre en fait dans ces cadrans. Je peux lancer mon chrono départ. Go Bam Et là, je peux faire des tours de circuit. Puisque cette voiture, elle peut aller aussi bien sur circuit que sur route. Hein. Donc là, avec tous les modes, ici, on a le petit bouton ici pour gérer l'antipatinage, les suspensions. Ici, on peut rehausser la voiture. C'est une voiture qui aime très basse. Hein. Donc, tu fais ça, la voiture elle est en train de monter là. Voilà. Là, elle est plus haute, comme ça tu peux passer les dos et tout. Le passager il peut gérer sa musique. Tu gères ton truc, ta navigation. C'est toi qui contrôle le panneau là. Ça va envoyer, je crois. On l'essaye ou quoi Vas-y. Allez, ceinture. Alors, juste pour vous dire, je ne suis pas un expert de la voiture, mais je vais vous donner quelques chiffres. En gros, elle peut quand même aller C'est à peu près du 571 chevaux. Cette voiture elle vaut ici là, je crois, 110 000 euros. Donc, on va éviter de la mettre dans le fossé, ce serait pas mal. En gros, vitesse max sur un circuit, 250 km h On essaye ou pas C'est un circuit ici Non. On va respecter les limitations à peu près. quoi. On va essayer. Faut l'essayer. Allez, let's go. Allez, t'es attaché Ouais. Yes. Je me mets en mode drive. C'est une boîte auto. Du coup, boîte auto, quand tu lâches le pied du frein, ça accélère tout seul. Avec le petit clignotant quand même, même si on est sur une petite route. Hop, on va y aller tranquille. Et là, je vous parlais du truc. Là, on est sur un petit chemin gravillonné avec des petites bosses. Oh, la voiture elle monte attends Et tu vas sortir me vo voir ce que ça fait là derrière Mais le freinage voir le tu sais les, les feux arrière là. les poignées là tu les vois tu vois là elles sont sorties là quand, quand on est tranquille à l'arrêt là mmh. Et regarde je vais avancer Bah regarde les encore les poignées je vais avancer elles vont se refermer regarde ah ouais non, bon, bon. Voilà. Hop un petit peu on va tester les freins c'est fort Ça fait un j'appuie pied planché la tenue de route bon en même temps moi je viens d'un fourgon le truc tu prends un virage t'as l'impression que tu vas te renverser à chaque fois donc là Comme ça, vélo. sport plus, on va tester le mode sport plus. Allez, une petite accélération. Oh oh oh. je oh perds le permis direct, là, c'est pas possible. gaffe <rire> à toi, d'ailleurs. On fait juste des petites accélérations comme ça, et après on se lâche. Voilà, on le fait là où ça crée camdam down. Down. cool down, putain, oh, ça me décaque <rire> la tête, ça a l'air costaud hein tu te dis là, j'ai jamais mis, j'ai pas mis encore le pied plancher hein. et par rapport à la Tesla, tu sens, tu sens ça comment genre, ouais, ça tire oh, plus la plus route, hein. bah, oui, oui. tu sens que c'est plan, elle hein. était bien la Tesla, mais c'est une Model X, t'as un gros modèle, mm. là, est un modèle sport, et t'imagines qu'il y a encore deux modèles au-dessus, hein. au-dessus, si tu veux, Tekken Turbo, oh, en vrai, si je fais 100 millions de vues sur cette vidéo, je peux peut-être l'acheter. Hein. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez regarder 100 000 fois la vidéo. Ça fait beaucoup. Je sais pas s'il si y a des vidéos qui ont 200 millions de vues déjà dans les clips de musique. J'espère vraiment qu'il y en a un, un de vous qui va avoir la chance de pouvoir la conduire pendant deux jours. Et en plus, tu que les gars, ils vont quand même. Avoir deux jours, nous là on l'a genre qu'une demi-journée tu vois Mais les gars vont l'avoir deux jours Après ils vont être dans un hôtel de luxe Et après Ils vont aller faire du vélo avec moi pour une demi-journée quoi Genre ça va être le kiff les gars Genre au max quoi Genre au top Et nous là bah On va aller la rendre Voilà Je cherchais le, le, le, le truc de vitesse là Le promo de vitesse <rire> Je vais reprendre ma Ford hein, Mon Ford Transit C'est <rire> presque pareil gros Ouais eh hey, j'ai trois boutons hein. Eh Porsche si vous voyez cette vidéo, combien de pouces bleus vous me donnez une voiture 100 000 pouces bleus la voiture Ok. Allez. Ok. <rire> c'est la voiture qui a dit ok hein. C'est la voiture qui a dit ok. 100 000 pouces bleus les gars. La voiture a dit ok. Dernière accélération. T'es prêt Tranquille passe la concession et juste de là si moi arriver en drift, je suis pas sûr qu'il Oh c'est vert. Prêt. Go. Je tiens, je tiens, je tiens. Ah, ma voiture. Bam Elle fait moins rêver. Est-ce que c'est pas fermé par contre attends, On va se mettre en truc haut, c'est en train de paracler le Dodan devant chez eux. Voilà. Bon, allez, si Porsche je veut pas me laisser celle-là, on va pouvoir en choisir une autre. Est-ce qu'on peut avoir un baby-foot Porsche au moins Un stylo Porsche De l'eau Porsche Attends, là je casse la vitrine, attends, fais gaffe. Que puis-je <rire> faire Est-ce que tu peux garer la voiture tout seul Recherche en cours. Aucun et résultat trouvé malheureusement. Ah. Une nouvelle destination s'il vous plaît. Ouais, c'est la, la raclette. Ces voilà. La et, et là, un parking. parking. Et ben voilà. Bah, J'espère que vous avez aimé ce petit tour en Porsche Taken 4S. Comme je vous ai dit, il y a un jeu concours sur mon Instagram où vous allez pouvoir gagner eh ben, deux jours au volant. Pas de celle-là, mais de la Gran Turismo. La nouvelle, euh, ben, nouvelle taken de chez Porsche. Plus une demi-journée avec moi. Plus un hôtel de luxe à côté de Aix-les-Bains. Donc ça, c'est cadeau. Allez directement sur Instagram. Pensez à liker et à me proposer une nouvelle voiture si vous voulez que j'essaye des voitures, si vous avez trouvé ça cool un peu ce, cette petite présentation. Ciao les gars Ils n'ont pas voulu me passer la voiture. Par contre, tu l'as voulu. J'ai eu de l'eau Porsche down